Chaque pays, chaque nation du monde doit prendre sa part – Y compris la France les – et créer conditions… Mais bien sûr, y compris la France – Même si c'est plusieurs pas. dizaines de milliers de personnes – Je ne comprends pas la phrase « malheureuse » du président de la République, qui tout de suite a mis des précautions oratoires en parlant de ces flux migratoires irréguliers qui pourraient euh, permettre à des Afghans d'envahir. Enfin, on, on, on a là euh, affaire à, à des Afghans euh, qui justement fuient un régime euh, fasciste. Rappelons-nous ce que les Français ont vécu en 1940, quand nous avons subi l'invasion euh, allemande nazie. Et donc il y a eu des cohortes de réfugiés français qui ont, qui ont, qui ont pu être accueillis euh, en Europe. Aujourd'hui c'est du même niveau dans cette région du monde. Et donc c'est l'ensemble de la communauté internationale qui doit prendre sa part. Et aujourd'hui j'entends des maires de nos communes oui. en France, des maires euh, communistes, socialistes, écologistes, de grandes communes d'ailleurs, je mmh. pense à Ivry, euh, Marseille, euh, qui, qui appellent. À, à, à accueillir, qui sont prêts à accueillir des familles. Et donc, euh, mobilisons ces moyens, recensons euh, la possibilité pour notre pays de pouvoir accueillir, créons ces conditions mmh. d'accueil. La France est le premier pays au monde à avoir inscrit dans sa déclaration le droit d'asile, c'était en 1789. C'est donc... Euh, indigne que le président de la République ait pu dire qu'il fallait se protéger de flux migratoires quand un pays comme l'Afghanistan mmh. subit aujourd'hui une menace fasciste comme celle que nous, nous avons pu vivre sous une autre forme dans les années terribles, les années de guerre.